Bonjour à tous, Donc je suis de Terrinovia, institut technique euh, de la filière des huiles, les protéines végétales et de la filière chambre. Donc euh, principalement les cultures de colza, tournesol, soja, pois, févrol, euh, chambre également. Euh, je vais reprendre l'intervention que euh, j'ai présentée, enfin la présentation que j'ai faite à Bordeaux, et puis j'ai fait quelques ajouts par rapport à la question précise de, de la coordination de semis. Alors le contexte, euh, on a vraiment enfin, un contexte de, de crise et de, de tension. On a eu un gros pépin en 2016, et puis euh, là c'est vraiment récurrent euh, avec des agriculteurs qui viennent nous voir en disant oh, « c'est plus possible quoi, et on n'arrive plus à faire de, de tournesol. » Le problème c'est qu'il euh, faut ressommer, comme euh, la semence est la principale charge opérationnelle, bah, ça, ça coûte cher, si on ne renseigne pas, on a des pertes de plants euh, et finalement ça peut induire une, une baisse de rendement. Si le rendement est hétérogène, on peut aussi avoir une diminution de la teneur en huile. Enfin, si, si le peuplement est hétérogène, on peut avoir un, une baisse de la, de la qualité, c'est-à-dire de, de la teneur en huile. Et puis, euh, un, quelque chose qui est difficile à évaluer, euh, mais qui est très souvent cité, c'est l'abandon de la culture. C'est-à-dire, On dit, bon, bah, finalement, moi j'arrête de faire du tour de sol, ça ne m'intéresse plus. Ça, c'est les choses qu'on voit aussi pour le, pour le poids. Euh, L'abandon de la culture, c'est soit des gens qui font et qui arrêtent, ou alors des gens qui n'osent pas. Et ça aussi, c'est assez embêtant dans un, dans un contexte où on voudrait diversifier les cultures. Et là, par exemple, euh, ça me concerne aussi en tant qu'agronome. C'est-à-dire qu'il y a des essais systèmes de culture on aimerait diversifier, mais en fait on ne peut pas, parce il y a des oiseaux qui sont là, et on fait comme si bah, c'était une espèce de contrainte, c'est euh, le destin, on n'y peut rien, mais bon, ça nous interpelle quand même en tant qu'agronome, hein, on a un problème qu'il va falloir bien résoudre. Alors aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est compliqué, parce qu'on n'a plus de solutions de protection des, des semences par exemple, en de sol, il n'y a pas de produit homologué comme, euh, comme répulsif, alors, il y a quelques solutions de biocontrôle que les gens en bio peuvent utiliser, mais franchement, c'est des choses qui ne marchent pas, pas très bien. Vraiment, on a quelques effets biologiques avec des piments, des huiles essentielles. C'est tellement variable qu'on ne peut pas se mal de, de conseiller le, le truc. Alors, la, la chasse, c'est-à-dire la destruction des oiseaux, c'est autorisé par la réglementation. Il faut que les oiseaux soient classés nuisibles. Alors, maintenant, on dit euh, espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Si vous faites des recherches, c'est au ESOD plutôt que nuisible. Euh, c'est les solutions qui sont controversées et puis à l'efficacité partielle. Des fois, ça peut soulager le, localement, mais ça ne va pas régler le problème euh, globalement. Tout ce qui est technique d'effarouchement, ça ne marche pas très bien. Et puis des techniques hétérodoxes euh, aussi. Bon, y a pas de, On n'a pas trouvé de, de solution miracle. Alors, les espèces qui sont en cause. Là, c'est les quatre espèces principales. <coughs> Donc, on a les, des colombidés, les pigeons ramiers, et puis euh, le pigeon biséphéra, le pigeon d'huile. Donc, ça, c'est des oiseaux qui vont attaquer le tournesol juste quand il commence à lever, c'est-à-dire au stade cross. Et une fois que la première paire de feuilles émerge, c'est bon. Donc, on a, on a une phase de sensibilité qui est très courte, qui peut être de quelques jours, si ça lève de manière bien, bien homogène, mais avec des dégâts qui sont très importants. Et les pigeons ramiers sont les principaux oiseaux des prédateurs euh, qui sont cités dans les déclarations de dégâts. -à chaque année, les, les agriculteurs ont l'occasion de faire des déclarations de dégâts sur notre site. C'est l'oiseau qui ressent en premier. Donc il y a vraiment un gros souci. Et c'est une espèce qui est aussi en expansion démographique. Peut-être que ceci explique cela. d'autres donc des corps vidés aussi peuvent, euh, peuvent provoquer des dégâts lavés. Donc là, on a du, de la corneille noire du corbeau freux. Ils peuvent attaquer jusqu'à la graine. Donc des dégâts qui peuvent être un peu plus précoces. on a le tournesol, mais il y a aussi le maïs qui subit des problèmes, et puis des cultures, enfin des légumineuses à graines, poids et, pois et soja. Alors que dit la recherche finalement ben, C'est pas extraordinaire, c'est-à-dire n'avance pas beaucoup. Il n'y a pas une véritable communauté de recherche. Alors, il y a quelques équipes isolées, notamment aux États-Unis, ils ont pas mal de soucis, mais plutôt sur Capitule. Avec une politique publique qui est très, très cohérente et forte par rapport aux questions de dégâts, de, enfin relations homme-femme sauvage. Donc ils ont un bon historique. Mais en Europe, il n'y a pas grand-chose. Ils ont aussi des problèmes en Argentine, et ils pataugent un peu. Euh, alors j'ai repris une synthèse de 67 de l'ACTA sur le sujet, qui se plaignait qu'en fait on n'ait pas de connaissances fondamentales sur la biologie des oiseaux et l'éthologie, qu'aujourd'hui bah, on en est réduit à des méthodes empiriques, et ne, il ne faut pas s'étonner des, des insuccès qu'on rencontre. Donc c'est quelque chose que bah, je recopie en 2020, on est au même, au même stade, on est un peu embêté. Donc il manque, un, il, manque du fond, il manque du fond scientifique. Alors, <coughs> depuis 1967, euh, là, l'ACTA insistait sur le comportement des oiseaux au champ. Aujourd'hui, on a des approches qui sont de plus en plus larges. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que euh, pour attaquer le problème des oiseaux, il faut avoir une, enfin, une approche dans un cadre hiérarchique. C'est quelque chose qui est connu en, en écologie. c'est-à-dire On a des parcelles locaux, euh, vraiment à court terme. C'est comportement d'alimentation, de vigilance des oiseaux. Quand ils sont sur la parcelle, bon, ben, ils vont se déplacer ils vont choisir tel ou tel, tel, ou tel aliment. Mais euh, quand ils sortent du nid le matin, bon, bah, ils vont se déplacer pour choisir, là, enfin, pendant la journée, des, des parcelles de tournesol plutôt que d'autres ressources alternatives dans le, le paysage. Donc ça c'est un truc à enfin, une échelle supérieure. Et puis au niveau régional, là on est vraiment sur des tendances démographiques. Donc là par exemple sur le pigeon ramier, euh, depuis, euh, depuis une vingtaine d'années, on a vraiment une espèce qui est en expansion. Je sais pas... enfin, il y a pas mal d'hypothèses là-dessus, mais on... ce que dit le, le Musée d'Histoire Naturelle, c'est que c'est un peu un cas type de grosse espèce généraliste qui, qui réussit bien au détriment des petites espèces spécialistes, par exemple comme la louette. C'est un signe de perturbation et de simplification des écosystèmes. Il y a un article là-dessus qui, qui est paru, c'est dans, dans pour la science, qui a fait un article de vulgarisation là-dessus qui est... Enfin, qui explique tout ça, tout ça très bien. Alors, je vais faire un point sur les acteurs, parce que le dossier, le dossier est assez compliqué, et ça, ça nous embête, on n'a pas l'habitude de, de travailler sur des dossiers comme ça. Quand il s'agit de bosser sur les, les insectes ou les maladies, bon, on n'a pas vraiment de défenseur des insectes et des maladies. Tandis que là, bon... On a donc le secteur agricole, des agriculteurs qui sont embêtés, les coopératives qui se posent des questions, c'est-à-dire est-ce que c'est bien raisonnable d'investir dans telle ou filière Le secteur semencier qui se pose aussi beaucoup de questions. là, on a vraiment une interpellation. Le secteur synergétique qui est concerné, parce que les, se font, les discussions dans le cadre de la réglementation se font euh, avec le secteur synergétique, c'est-à-dire qu'il faut un permis de chasse, ou alors il faut passer par des associations de piégeurs. Et quand on commence à discuter, par exemple, du pigeon ramier euh, dans le sud-ouest, bon, ben, la discussion peut être chaude, parce que c'est un oiseau emblématique. Alors on dit la palombe, puis euh, je suis allé même une fois dans les Landes, on m'a dit « non, non, c'est pas la palombe, c'est l'oiseau oui. ». C'est comme si c'était un espèce de milieu, et euh, voilà, il y a des attitudes en, entre le le sud de la France, le nord de la France, par rapport à ce gibier, c'est assez... Enfin voilà, c'est pas notre... Avec des chasseurs qui sont quand même assez sceptiques. Ils disent « Ah bon, finalement, bon, ok, mais prouvez que vous avez un problème. » Enfin, il y a toujours un peu cette, euh, cette, cette mise en cause. Après, localement, alors, en général, ça se passe très bien. Je dire, on, on parle un peu le même langage. des enfin, dynamiques écologiques, tout ça, on, arrive à, on peut arriver à avancer. Le secteur de la protection de l'environnement. Alors là, toujours sur cette question de visibilité. En fait, c'est un peu un point d'achoppement. Un un on voudrait dépasser ça, mais c'est cette question qui est au centre des débats, un peu naturellement, parce que les agriculteurs auront tendance à dire, il faut éliminer les importuns, et puis eh ben, les chasseurs sont un peu sceptiques, ils disent bon pourquoi pas, on peut vous accompagner, et puis les défenseurs de, de l'environnement disent, non, non, la biodiversité, par définition, ça ne peut pas être mauvais, enfin, c'est qu'il y a d'autres problèmes, etc. Et ça, ça tourne un peu en rond, quoi. ça tourne un peu en rond, on voudrait dépasser tout ça. Et l'État qui est au milieu, alors avec ben il fait comme il peut, avec les, la réglementation, et puis les DDT qui sont impliqués aussi, parce que la gestion des nuisibles se fait aussi en partie au niveau département. Et la ville, j'ai cité la région, ce qu'il faut savoir c'est qu'en euh, ville, les pigeons à ont une très bonne productivité. Et donc les villes sont un peu des réacteurs démographiques qui vont exporter un excédent de, de population dans les environnements. Donc la ville pourrait être aussi concernée. Là, voilà, le Entre parenthèses, on n'a pas commencé à bosser avec eux, mais c'est à considérer aussi dans le contexte. Alors le paysage, pourquoi c'est important Alors là, c'est un essai... Enfin, c'est une petite modélisation conceptuelle, en fait, où on a des parcelles qui peuvent être attaquées. Et là, on a la courbe... Et voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pas. Je pas touché. <rire> on a la courbe... De, alors j'ai dit que les dégâts c'est entre la levée pour le pigeon ramier et puis une paire de feuilles Donc c'est très court Donc on a au, au fil du temps, donc là on est au mois de, de mai, mai-juin On a une certaine surface qui est bonne à consommer et ensuite elle diminue C'est à dire le tournesol devient trop vieux pour être mangé Et là on a la surface consommée par jour et On voit que bah, les, les pigeons bah, ils vont bouffer le, le rouge au-dessus, ils ne peuvent pas, hein, dire, ils ont un jago, il y a une certaine capacité, et puis ils vont laisser le blanc. Alors, si on protège cette parcelle-là, bah, les oiseaux, par exemple, on met un effaroucheur, supposé que ce soit très efficace, les oiseaux vont aller à côté. Et donc, finalement, bah, le niveau de consommation sera toujours le même. On revient à la situation de départ. Si on protège toutes les parcelles, bah, les oiseaux, ils se diront « Ok, bah, finalement, cet effaroucheur, c'est pas... » si grave que ça, quoi. on va s'adapter, ils vont continuer à bouffer. Et puis ils vont s'habituer et on va retourner à la même situation. Alors, les, les deux stratégies qu'on envisage, Alors la première stratégie, c'est une stratégie purement agronomique cest C'est-à-dire qu'on va faire en sorte de semer de manière, euh, enfin, sur une fenêtre de temps plus réduite, de manière à ce que les oiseaux Enfin, qu'il y ait davantage de tournesol disponible au même moment dans le paysage et que les oiseaux ne puissent pas tout manger. Donc globalement, on aura plus de surface blanche que de surface rouge. Il y a des parcelles qui sont toujours attaquées, il y a des agriculteurs, ben voilà, enfin, pas une garantie au niveau individuel, mais globalement, sur le territoire, on devrait avoir moins de dégâts. Donc, ça, c'est un, un pari. Alors, soit on regroupe les semis, soit on les décale un peu. On va semer un peu plus tard, peut-être perdre un peu en rendement. Et finalement, on aura une le levée dans de meilleures conditions, il fera plus chaud, et puis la phase sensible sera plus courte. Donc c'est un pari, ça n'a jamais été vraiment testé, mais c'est un scénario sur lequel on aimerait réfléchir. L'autre solution, là, on est vraiment sur de... c'est plus écologique, et là, c'est diminuer la consommation des oiseaux. On va faire en sorte qu'ils puissent aller ailleurs, trouver d'autres ressources dans le paysage, plutôt que de bouffer du tournesol, on va faire des bandes attractives, par exemple, ou alors on va euh, travailler sur les, la prédation, cest à des habitats plus favorables aux prédateurs. Ou, ou alors des, des paysages où les oiseaux seront inquiétés. C'est ce que les écologues appellent le paysage de la peur. Ils sont sur les parcelles, mais enfin, voilà, ils sont inquiets, ils ne seront pas à l'aise, ils passeront plus de temps à surveiller autour d'eux qu'à qu manger. D'un point de vue énergétique, ce n'est pas bon pour eux, donc ils, auront, ils iront chercher d'autres ressources. Donc voilà les deux scénarios sur lesquels on, on aimerait travailler. Alors ça, c'est des trucs plus court terme, c'est des trucs qu'on peut mettre euh, sur une campagne. Là, on est sur des choses, sur une campagne, ça peut se faire avec des bandes attractives, mais on est aussi sur des logiques plus long terme d'aménagement paysager. Alors, ça reste des, des concepts. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui Donc ça, c'est quelques travaux qu'on envisage. On a des travaux au niveau parcelle, des travaux au niveau région, alors tout ça, c'est en partenariat. Si on ne peut pas faire tout ça, tout tout ça. Et des travaux à l'échelle parcelle. À l'échelle parcelle, il, il, il y a plusieurs paquets d'écrire et quantifier les dégâts. cest comme c'est un sujet qui n'est pas connu, ben, en fait, on n'a pas la force de, de l'évidence et de la tradition pour le, pour le porter. Donc on est toujours, enfin, voilà, il faut qu'on qu montre. Alors donc on fait les enquêtes, des suites de parcelles euh, enfin pour diagnostiquer les dégâts. Également, donc, des collègues de VINRA qui ont mené des, des enquêtes auprès d'agriculteurs. Du tracking par tra balise, et puis le concept coordination de semis, je vais, je vais... Alors, quelques infos sur le suivi de parcelles. Donc là, on est sur des enquêtes kilométriques. Donc, on a eu 49 parcelles suivies en 2018, 64 en 2019 en Poitou-Charente, et 63 dans le Gers. Donc là, ben, on a des parcelles qui sont en stade et puis on fait des comptages. Donc des comptages, on est sur des, des symptômes caractéristiques. On a des plans détruits avec des tiges coupées, ou alors des plans lésés avec des cotylédons qui sont coupés assez nettes. On n'est pas sur des les, les lias de limaces qui sont un peu plus arrondis. On n'est pas non plus sur des flétrissements liés à des dégâts de, de top 1. Donc là, on est vraiment, enfin, dégâts estimés à partir de symptômes caractéristiques. Alors, quelques résultats finalement. Quand on regarde le nombre de plans lésés, en fait, on en, a, on en a beaucoup, et on a toujours des plans, lésés, enfin des plans lésés sur toutes les parcelles. En revanche, les plans détruits, on en a moins. Alors, 97% des parcelles avec des plans lésés, 11% des parcelles avec plus de 20% de plans levés détruits. Donc là, on a une visibilité qui est, qui est importante. Ce qu'il faut bien voir aussi, et ça, ça résulte aussi d'échanges avec des collègues en Argentine, euh, aux états unis Alors là, ils sont plutôt, alors, soit des à la levée, mais aussi des sur euh, capitule. Mais finalement, on a les mêmes, euh, les mêmes caractéristiques en, fait, en termes d'hétérogénéité et de variabilité. Il y a quelques parcelles qui sont très attaquées, puis sur d'autres les dégâts sont un peu plus euh, dilués. Mais comme on n'a pas de solution, enfin voilà, euh, 11% des parcelles qui potentiellement peuvent être semées, c'est énorme. Je veux dire, au niveau d'une filière, bon, là, on a vraiment du... Donc sur les rosses semis, on avait 7,5%, ça c'était des résultats en 2015. Donc on est sur des choses qui sont à peu près cohérentes. C'est en termes de, de fréquence et puis d'incidence de, des, des, des cas. Et surtout, donc, on est sur des choses spectaculaires. Les, enfin, on n'est pas comme sur des maladies ou des insectes où les gaz sont un peu plus dilués. Quand les oiseaux viennent sur une parcelle, bouffent tout, bon, bah, il voit ça. Enfin, la... enfin, là c'est la catastrophe. Alors, quelques infos sur les études paysagères, Alors ça c'est des trucs qu'on commence, euh, ça c'est Poitou-Charentes, donc avec quelques modèles, en fait on corrèle les dégâts avec les caractéristiques paysagères, donc ça c'est avec les cartes du CESBio, autour des euh, 1 km ou 5 km, autour des parcelles, et on voit que, en tendance hein, après, c'est toujours des relations qui sont un peu faibles. Euh, plus on a de bâtiments diffus dans industriel on est 1 km autour de la parcelle, plus on aura tendance à avoir des dégâts. Plus on a de prairies, moins on aura tendance à avoir des dégâts. Les haies, moins on a tendance à avoir des dégâts. Et surfaces des parcelles, moins de dégâts sur les parcelles qui sont un peu plus petites. Euh non, euh... Attendez, je crois que je raconte une colonne. Non, c'est plus les parcelles sont grandes, plus on a... Non, c'est plus les parcelles sont petites, plus on a tendance à avoir des liens. Voilà. Ok, donc ça, c'est des choses qu'on aimerait confirmer et regrouper. Alors, je vais revenir en... au sujet du jour. Là, je vais être assez rapide, finalement, sur la, la présentation, puisqu'on est... On est au niveau du concept. Est-ce qu'on pourrait coordonner les SMI sur un territoire Quand on en discute avec les exécuteurs coopérative ou le secteur des semences, ils disent ouais, ouais, c'est intéressant, ça, ça nous semble vraiment sensé, on comprend le truc. On, comprend, on voit bien que si ben, on travaille uniquement à la parcelle, ce ne sera pas suffisant. Et, et là, bon, derrière, il y a une hypothèse qui est, qui est plausible. Alors, je vais présenter. Euh, alors, je vais présenter.. Alors, pour discuter, alors, c'est pas un outil. C'est juste, euh, juste un jouet. Voilà, c'est un, un petit jouet que j'ai programmé en R. Et ça, c'est quelque chose alors, que je vais présenter. À... Donc on a, on a, deux présentations. Enfin, il y a une présentation sûre qui est prévue, et une autre peut-être avec des organismes économiques. Là, c'est pour simplement discuter du concept. Est-ce que ça leur semble jouable Par rapport à ça, là enfin ça, ça serait pour, pour réfléchir. Pour réfléchir. Alors, ce truc-là, enfin voilà, on se dit, si les agriculteurs ont connaissance des dates de semis des voisins, peut-être qu'ils pourront ajuster leur date de semis. Là, on est plutôt sur un modèle de coordination horizontale. Est-ce que pourrait y avoir aussi un modèle de coordination verticale où le, enfin, le serait mis en œuvre par un, enfin, coordonné par un, un organisme, un peu au niveau-dessus Tout ça, c'est à voir. Il y a l'hypothèse aussi que les agriculteurs ont des marges de manœuvre. Effectivement, quand on regarde les enquêtes sur une même zone, on a des dates de semis qui sont étalées sur un mois. Donc, pourquoi Alors, Il y a certainement des déterminants liés au système de culture, au système d'exploitation. Il y a peut-être une, une part « aléatoire ». entre guillemets. Bon. Ça, c'est des choses qui sont aussi à, à creuser. Alors, bon, moi je suis agriculteur. Je me balade, en fait, alors ça c'est un jeu de données bidon. Je vois que, euh, voilà, il y a des gens qui ont semé. Donc ça c'est le jeu de données. Bon, bah, je vais essayer de, de regarder. Ok, moi j'ai ma parcelle ici. Ok, je sais que dans les 10 km, j'ai 17 parcelles avec une date de semis moyenne le, le 11. Mmh. Et puis euh, là-dessus, alors, ça n'a pas marché en 2020, je n'ai pas reprogrammé pour. Par exemple, je vais dire, bon, ben, je vais semer euh, le 1er mai, je valide et c'est un que je viens Bon, tout ça c'est un jouet, c'est pour discuter du concept et éventuellement tester euh, sur certaines zones. Par exemple, oui. sur le secteur de, enfin, dans, des, dans la production de semences, il, il y a des zones protégées hein, qui, qui pourraient être intéressantes pour ce genre de, de test avec des collectifs d'agriculteurs. De, donc voilà, le jeu de données s'est incrémenté, donc la parcelle est prise en compte. Alors comme j'ai dit, on est au niveau du concept. C'est-à-dire des questions suspendes. Je parle des hypothèses sur les marges de manœuvre par rapport au semis. La question de la coordination, qui, qui prend ça en charge Donc les, la coordination horizontale, c'est quelque chose qui est assez plaisant et à la mode. Après, d'un autre côté, on est sur un milieu enfin, économique qui est structuré avec des organismes de développement et des organismes économiques. Ça, c'est à voir. Et puis avec, je pense, beaucoup de variations entre les bassins de, de production. Une autre question qu'on se pose aussi, c'est le lien au conseil. Donc j'ai mis dans l'outil hein, une date de semi conseillée. Ça, c'est quelque chose qu'on peut implémenter. C'est en fonction de la zone du groupe de précocité, enfin du type variétal de de précocité variétale, l'agriculteur peut se voir conseiller une date de semis par rapport à un objectif de rendement. L'idée c'est que, enfin voilà, s'il n'y a pas de conseil, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on aura une rétroaction liée au fait que ben, les premiers entrants donnent le là de la de la campagne voilà, c'est le genre de choses, le genre de questions qu'on se pose. Il oui. y en a. Enfin, il y a.. Y, ça, y, ça reste ouvert. Cela on démarre vraiment sur le, le truc. Donc là, on a deux acteurs économiques qui sont intéressés. Donc là, j'ai déjà pris un premier rendez-vous. Euh, donc voilà où on en est. Alors, c est les... ça peut sembler un peu maigre, parce qu'en en fait, on n'a pas commencé, mais en fait, on a une, accro une accroche qui est concrète avec des gens qui veulent avancer et qui veulent, qui veulent tester des choses. Déjà discuté au niveau du concept, et puis éventuellement, si dès cette année... Ça, c'est à voir, hein. ça dépend de l'engagement des gens sur le terrain, mais on peut déployer l'outil pour commencer à bosser de manière plus interactive avec les agriculteurs qui ont été mobilisés sur le sujet, Ou là, il y a déjà des collectifs qui sont un peu constitués, ou des gens qui ont l'habitude de bosser ensemble, pourquoi pas Enfin, là, on verra selon ce qui sera proposé lors de ces, de ces réunions. Euh... Donc voilà, enfin, là, j'ai terminé pour la, la partie présentation. Je voudrais remercier aussi la Chambre des Cultures et la Fédération des chasseurs du GERS qui nous ont aidés sur la partie GERS.